Allez, on va poursuivre cette présentation des cartes avec cette fois-ci la présentation des chevaliers d'argent. Euh, vous allez voir que euh, vous allez retrouver pas mal de têtes connues. Moi, ça m'a fait voyager, j'ai fait un voyage dans l'enfance. Et puis, vous allez voir aussi qu'il euh, y a pas mal d'interactions entre eux. Allez, c'est parti Ok, dans cette deuxième vidéo, on poursuit et avant d'entamer les chevaliers d'argent, on va parler des personnages qui sont entre euh, voilà le chevalier, le chevalier de bronze et le chevalier d'argent. C'est des cartes qui sont très intéressantes parce qu'elles ont énormément d'interactions avec les joueurs. On va commencer par Cassios. Cassios que moi je n'ai qu'une seule fois. Toutes les cartes que je vous ai présentées, que c'était les roues, vous les avez en double euh, dans votre jeu. Moi Cassios je ne l'ai qu'une fois. Donc je ne sais pas si c'est normal, je ne l'ai pas deux fois. Euh, pour l'obtenir, il faudra donc euh, deux points de combat. Il n'est pas convertible, hein, il n'a pas de points de cosmos. Il vous apportera un point à votre deck final et un point de combat, mais ce n'est pas là l'intérêt. L'intérêt, c'est que si on détruit la carte, le coût d'un chevalier présent sur le terrain est réduit de moins deux en combat et moins deux en cosmos. C'est une carte absolument géniale pour obtenir un chevalier d'or. Allez, Giga, le célèbre Giga, le tout droit, tout droit sorti d'un épisode de Goldorak, Giga, je l'aime bien moi. Pas de valeur d'acquisition, ni en combat, ni en cosmos. Par contre, il a une condition d'arrivée. Le joueur actif, au moment où Giga apparaît, place Giga dans la défausse d'un joueur de son choix. Donc Pourquoi Parce que c'est pas cool, parce qu'en fait, vous voyez que sa valeur de deck finale, c'est moins 1. Donc il vous apportera moins 1. Par contre, moi ce que j'aime bien dans Giga, c'est quand vous l'avez en main vous pouvez le défausser et puis retirer un personnage présent sur le terrain, puis révéler à la place la première carte de la réserve. Donc ce qui est intéressant, c'est que si vous voyez qu'un de vos adversaires va bientôt être en capacité d'obtenir un chevalier d'or, euh, bah vous pouvez retirer ce chevalier-là et puis mettre au petit bonheur de la chance, quelque chose de moins bien. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est que si dans la dernière zone, celle qui fait moins 1 en combat et moins 1 en cosmos, vous avez quelque chose qui n'est pas intéressant, vous pouvez tenter de le retirer, et puis avec un petit peu de chance, vous allez tomber sur quelque chose en mode chevalier d'or ou chevalier d'argent que vous pourrez acquérir. Donc Giga est très intéressant. On poursuit avec Phaeton, deux points de combat pour l'obtenir. Un point de combat apporté à, à votre jeu pour un point de victoire en deck. Mise en jeu, détruire un personnage de votre main, puis piocher deux cartes. Donc ça, c'est quand même sympa. Oko, Oko que j'aime beaucoup, hein, vous savez, le, le, le, le frère maudit de Shiryu hein, dans les entraînements. Il faudra trois points hein, de combat pour, pour l'acquérir. Ce qui est quand même pas rien, hein, puisque c'est un des personnages les plus chers... Sans armure, n'étant pas chevalier à acquérir, il vous n'apportera qu'un point de combat et qu'un point de victoire. Par contre, si on détruit la carte, chaque adversaire détruit un chevalier de sa main. Et ça, c'est quand même pas rien. On termine par Tchaki. Tchaki qui a 3 points de combat pour être acquis également. Qui vous apporte un point de force. Étoile au niveau de la valeur de deck. Pourquoi Parce qu'il vous rapportera un point de victoire par groupe de 5 cartes détruites. Donc plus vous aurez été létal pendant votre partie, plus il vous le rendra bien. Si on détruit en fait cette carte, placez dans votre défausse un, une de vos cartes détruites. Donc en gros, si vous la détruisez, ben vous allez pouvoir sortir une de vos cartes euh, de la zone détruite. Et je vous ai déjà expliqué qu'il n'y avait que sous condition de carte qu'on pouvait le faire. Allez, on enchaîne avec les chevaliers d'argent et... On va commencer par la plus célèbre de toutes, à savoir Marine. Donc Marine, la sœur de Seiya, hein, bien entendu. Alors, 6-4, hein, on, on va parler comme ça. Hein. Je vais parler euh, maintenant euh, de gauche euh, à droite et de haut en bas. Donc, 6-4 et 1-1. Au niveau des points euh, de victoire, 3 avec une condition, à savoir 1 PV si vous êtes le joueur possédant le plus de héros dans votre deck. Bien entendu, Tom Lake, c'est la sœur de Seiya. Seiya gagne un point de cosmos lorsqu'il combat aux côtés de Marine. Évidemment, derrière Marine, il y a toujours eu Shaina, qui était très amoureuse de son frère. 6-4-1-1, valeur de gain 3 avec une condition. C'est un PV de victoire. Si vous êtes le joueur possédant le plus de chevaliers d'argent dans votre deck. Il est vrai que Shayna était assez orgueilleuse d'être chevalier d'argent. À son arrivée sur le terrain, tous les joueurs défaussent leur armure en jeu. Misty du lézard. Alors Misty, en a fait couler hein, de l'encre. C'est un chevalier qui était apprécié, moins apprécié. Voilà, il a déstabilisé pas mal de monde dans la communauté. Valeur d'acquisition 5, il apporte quand même deux points de combat et un point de cosmos, c'est pas rien. Un point de victoire à son arrivée sur le terrain, parce qu'il est très très très méchant. Chaque joueur détruit un de ses personnages blessés. Eh oui, c'est un personnage qui n'a aucune pitié pour les faibles, vous vous souvenez. Et si vous le défaussez, vous allez détruire un de vos personnages blessés pour piocher deux cartes. Voilà, il y a vraiment de la place que pour les puissants. Algol de percée, 5 également pour l'acquisition, pas de valeur de retournement avec le cosmos parce que ce n'est pas un gentil. 1-2 au niveau de l'apport, deux points de victoire et bien entendu s'il est vaincu, blessé tous les personnages à carte verte ou à carte bronze utilisés pour le combattre. C'est tout à fait cohérent parce que je vous rappelle qu'avec son bouclier, il a quand même donné pas mal de fil à retordre à tous les chevaliers en les pétrifiant. Donc vous voyez qu'au niveau des cartes, on est vraiment extrêmement raccord avec la série on poursuit avec jamian du corbeau que j'aime beaucoup aussi bien qu'il était un petit peu pénible mais il aura survécu pas mal de temps ce va Allez 5 points pour l'obtenir seulement un point de cosmos ça fait quand même assez cher payé par contre deux points dans votre deck final et une mise en jeu assez sympa puisque vous échangez les positions de deux cartes présentes sur le terrain donc ça c'est intéressant, si vous avez une carte que vous savez que vous pouvez acquérir avec du moins 1, soit en cosmos, soit en combat, et bien vous pouvez les intervertir et du coup jouer votre main pour la récupérer en mettant cette carte dans la dernière zone. Babel du Centaure que j'aimais beaucoup, 6, euh, attention, ça commence à être vraiment cher, euh, un point de combat, un point de cosmos. 3 points de victoire, c'est vraiment beaucoup. Et au moment où vous allez l'acquérir, c'est au moment où il est vaincu, détruire un personnage blessé. Donc à n'attaquer que si vous n'avez personne de blessé dans votre équipe. Asterion du chien de chasse, très sympa. 6 aussi, 2 points de victoire acquis, 2 points de cosmos. Là ça commence à être intéressant. À la défausse, regardez la main d'un adversaire, puis blesser un personnage de sa main. Très plaisant lorsque votre adversaire a un chevalier d'or sous sa poche et que vous lui en privez. Allez, Moss de la baleine Le gigantesque Moss, 6 points pour l'acquérir, 2 points de combat évidemment, 3 points de victoire. Et lorsqu'il est battu, toutes les cartes vertes, bronze et argent présentes sur le terrain sont retirées du terrain, puis on le complète. En gros... Ça balance un grand coup de jeune. Capella du Cocher, Capella du Cocher Chevalier d'argent, 4 points pour l'obtenir, 2 points de victoire obtenus avec lui. Si on détruit la carte de Capella, elle réduit le coût d'un personnage présent sur le terrain de moins 3. Toujours intéressant pour acquérir un Chevalier quand on n'a pas encore assez de Cosmos. Mais qu'on a assez de combattants, de points rouges, pour acquérir un chevalier d'or. Surtout s'il est sur la dernière case, il va faire moins 4. Et vous avez des chevaliers d'or qui valent en moyenne entre 7 et 8. Donc voilà, ça devient tout à fait acceptable. On continue avec Albior de ses faits 6, 5, 1 et 2. Point de victoire, 2. Shun, évidemment, gagne plus 1 en cosmos lorsqu'il combat aux côtés d'Albior, puisque c'est son maître, hein, comme vous le savez tous lorsque la carte est défaussée on récupère en main un personnage présent dans votre défausse donc comme vous le récupérez en main vous allez pouvoir le jouer immédiatement allez ptolemy de la flèche je l'aime beaucoup 5 points de combat 1 point à apporté en combat 1 point apporté en cosmos 2 de valeur de deck s'il est blessé chaque adversaire mélange une carte athéna de sa main dans la réserve et puis surtout à son arrivée il retire une flamme de l'horloge et c'est le seul chevalier qui n'est pas en or qui peut le faire je vous rappelle que c'est lui qui décoche une flèche dans le cœur d'Athéna et qui précipite un petit peu les choses c'est normal qu'il précipite la partie en éteignant une flamme de l'horloge donc Sirius du grand chien donc 6 hein, pour l'obtenir deux de combat obtenu grâce à lui et puis deux points de victoire dans votre deck. Si vous le blessez, euh, détruire un de vos héros vert en main, puis ajouter à votre défausse un de vos héros en main. Bronze, donc euh, l'intérêt de ça en fait c'est de ne détruire qu'une seule carte verte pour obtenir un, un chevalier en armure, un seyar ou, un, ou un, un Shiryu ou un Ikki en armure. Alors que si vous utilisez le système de l'armure, il va falloir en sacrifier deux. Et ben avec Sirius, vous n'en sacrifiez qu'un. Et comme parfois on va tuer vos cartes vertes, et ben vous pourrez plus forcément utiliser le doublon de cartes vertes pour obtenir euh, euh, des chevaliers en armure. Donc Sirius va vous permettre de rééquilibrer ça. Algeti d'Hercule, donc 6 pour l'obtenir, 2 points de combat, évidemment, parce qu'il est balèze, et 1 point de victoire seulement. Et si vous le défaussez, les armures présentes sur le terrain peuvent s'acquérir avec votre force, mais pour un coup identique au cosmos en effet, il faut savoir qu'une carte, excepté euh, mu, je crois, euh, du bélier, mais toutes les cartes valent moins cher en fait euh, en cosmos euh, qu'en combat. Donc c'est toujours plus intéressant, mais en même temps, on a toujours plus de mal à acquérir du cosmos. Donc cette carte de Hercule est vraiment pratique. Dante de Cerber, 5 points pour l'obtenir, 1 point de combat obtenu et 1 point de victoire de deck. Attention, lorsqu'il est vaincu, piochez une carte de la réserve, puis l'ajouter à votre défausse les effets de celle ci ne peuvent pas s'appliquer donc vous basculez directement une carte de votre réserve à votre défausse ben vous pourrez la jouer qu'au prochain tour si vous la retirez dio de la mouche dio de la mouche 6 6 euh, pour l'obtenir ça fait quand même vraiment cher payer quand on voit sa tronche par contre, deux en combat, ça c'est intéressant. Deux points de victoire, ça commence aussi à être intéressant. Et si on détruit la carte, acquérir une armure présente sur le terrain, ça c'est tout simplement énorme. Si vous l'avez en main, vous pouvez acquérir automatiquement. Il suffit de vous débarrasser de Dio et vous allez obtenir une armure d'or. Si vous obtenez par exemple l'armure du lion, c'est tout bénef. Shiva Dupan, euh, je trouve pas que l'image qui a été choisie soit la meilleure. Hein. Il a un petit strabisme divergent. Euh, donc euh, c'est dommage. Euh, bon, 6 pour l'obtenir, c'est un peu cher. 2 euh, points de victoire par contre acquis et 1 point de combat et 3 points de cosmos. Donc euh, c'est quand même vraiment pas mal, ces 3 points de cosmos vous avez fait la moitié du chemin pour obtenir euh, les premiers chevaliers d'or. Vaincu, blesser tous les personnages utilisés pour le combattre, possédant du cosmos. Donc faites attention quand vous voulez l'acquérir, vaut mieux l'attaquer avec des choses qui ne soient pas trop, trop efficientes en cosmos, euh, parce que bah, ce sera euh, irrémédiablement blessé. Allez, Agora du Lotus, j'aime beaucoup également euh, Agora, 6 points pour l'obtenir, 1 point de combat, 3 points de cosmos, 2 points de valeur de deck vaincu Lorsqu'on l'obtient donc sur le terrain, après l'avoir combattu, blesser tous les personnages utilisés pour le combattre ne possédant pas. De valeur de cosmos, vous l'avez vu dans l'expi partie, c'est lui que j'ai utilisé pour blesser les cartes de Shiryu. Arachné, dont l'armure était absolument splendide, 6 pour l'obtenir, un point de combat, 2 points de cosmos lorsque vous l'avez en main et 2 points de deck au final. Lorsqu'il est vaincu, vos adversaires défaussent toutes les armures en main. Donc ça c'est sympa il est à attaquer en priorité puisqu'il va vous apporter beaucoup et il ne vous fera pas de mal tout du moins à vous ça m'a fait un choc de le voir et oui guilty est présent en fait dans ce starter avec 6 points pour l'obtenir il a 2 points de combat c'est normal un point de cosmos c'est logique il apporte 2 points de victoire la carte est absolument splendide si, bien entendu vu qu'il est le maître de Iki et qu'il gagne un point de cosmos lorsqu'il combat aux côtés de Guilty et sa mise en jeu, mélanger les cartes de votre défausse avec votre pioche. C'est très intéressant puisque tout ce qui était dans votre pioche devait attendre que votre défaut se soit terminé et en fin de partie pouvoir constituer une grosse pioche, c'est vraiment vraiment vraiment sympa. Docrate, magnifique Docrate. Une armure vraiment particulière, ce de Krat au début, moi quand je l'ai vu apparaître, il m'a extrêmement déstabilisé puis en final je suis tombé amoureux du personnage. Il était vraiment pragmatique. Quatre seulement pour acquérir deux Krat, quatre en combat hein, bien sûr puisque ça ne se retourne pas ce genre de bestiole. Bon, après, seulement un point de combat et un point de cosmos, deux points de victoire, et lorsqu'on le défausse toutes les cartes vertes ou les cartes de bronze présentes sur le terrain, sont retirées du terrain, puis on complète celui-ci. C'est toujours très pratique, ça donne un peu de fraîcheur. Si vous avez envie de renouveler un peu le jeu, ça peut déstabiliser tout le monde. On termine cette série de chevaliers d'argent avec, bien entendu, le chevalier cristal, euh, le maître de Yoga, donc forcément, il vaut 6 et 4 en cosmos, hein, puisque puisqu'il est plutôt gentil, donc on peut le retourner et le mettre à ses côtés. Un point de combat, un point de cosmos acquis, vous aurez deux points dans votre déco final. Yoga va bien entendu gagner un point de cosmos euh, si vous jouez avec lui. Et puis la mise en jeu, piocher une carte, puis défausser une carte. C'est léger, mais c'est un personnage qui s'acquiert assez rapidement, assez facilement et puis ben, qui apporte pas mal de points de victoire. Et puis si vous avez yoga, ben, c'est une obligation. Voilà, vous l'avez vu, avec ces chevaliers d'argent, euh, on commence vraiment à diversifier notre jeu et notamment à diversifier euh, les interactions et euh, la capacité aussi un petit peu à nuire euh, au joueur qui est à côté de vous. Finalement, je trouve que le jeu reste quand même un jeu coopératif puisque tous les personnages qui jouent, toutes les personnes qui jouent sur la table, ont le même adversaire. Ils ont pour objectif de constituer un deck plus puissant que, que le voisin, mais je trouve pas ça bien méchant, donc pour moi ça reste un jeu coopératif. Euh, n'hésitez pas à partager la vidéo, si vous avez des questions sur les, sur les cartes, comme je l'ai dit dans la première vidéo, n'hésitez pas à les mettre, on trouvera euh, la réponse. Allez, je vous souhaite en attendant de bons jeux, puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et je vous donne rendez-vous immédiatement dans la troisième vidéo sur les chevaliers d'or.